Ben, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence intitulée hein, BFF, notre best friend forever, pour développer plein d'applications front-end. Euh, je vais commencer par une petite introduction où je vais me présenter, présenter l'entreprise et ensuite vous parler vraiment du projet. Donc, je suis développeur depuis une, un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai rejoint M6Web en 2014 et je suis team leader chez Bedrock depuis mai 2019. Alors, M6Web et Bedrock, c'est la même chose, je vais vous en parler juste après. Je vais faire un petit coucou à Olivier qui devait co-présenter cette conférence avec moi et qui n'a pas pu être là. Voilà, c'était le. On espère qu'il sera vite de retour parmi nous. Mais avant un petit euh, avertissement, euh, la conférence, il y a beaucoup de choses dedans. Ça va être un peu dense et j'ai pas le temps, malheureusement, de rentrer en détail dans plein de points qui sont intéressants, qui nécessiteraient des conférences à eux-mêmes. Donc je suis désolé parce qu'il y a des trucs qui, ça va vous frustrer un petit peu et en plus on est. Quasiment à la fin du forum, vous avez déjà absorbé beaucoup de choses. Il va se passer pas mal de choses et bon, du coup, je vous souhaite à la fois bonne chance à vous et à moi puisque c'est ma première conférence. Donc, Bedrock, c'est une entreprise qui crée et qui maintient une plateforme de streaming vidéo. Vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu plusieurs de mes collègues qui sont passés déjà. Euh, c'est à destination des broadcasters de chaînes de télévision. Donc, des chaînes comme M6 dans tout le groupe RTL mais pas que on peut le retrouver en France euh, comme Salto, on est vendu à travers enfin on est utilisé par plusieurs broadcasters à travers euh, l'Europe euh, sur différents business models, typiquement de la vote donc de l'advertising avec euh, de la vidéo qui est gratuite avec de la publicité ou euh, SVOD un modèle avec souscription. C'est important parce que ces différentes plateformes, elles ont différents parcours d'utilisateurs pour les, pour les utilisateurs finaux. C'est des comportements qui sont un petit peu différents. Ça va être important pour la suite. Quelques chiffres sur euh, Bedrock et surtout sur les applications. Euh, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'aujourd'hui, c'est 45 millions d'utilisateurs euh, qui, qui utilisent nos applications. Donc, et en France, c'est un iPad sur deux en 2019 qui avait l'application 6Play. Donc voilà, c'est beaucoup de volume qui est géré par toutes les applications. Euh, quelques stats aussi au niveau de l'entreprise, vous avez déjà pu le voir sur euh, différentes euh, différentes présentations. Quand je suis arrivé en 2014, on était 40, aujourd'hui on est à peu près 400. On compte plus vrai en développeurs, on compte en team en fait. Et notamment euh, pour le front, on a plus de 100 développeurs qui sont là, c'est à peu près 19 équipes. Pourquoi autant de DevFront eh bien, Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'applications à maintenir et à développer. On va retrouver des applications, c'est ce que vous pouvez retrouver sur le site web typiquement, mais aussi sur les applications mobiles embarquées, donc Android, iPhone. Mais pas que, vous aurez aussi tout ce qui est device connecté, les tablettes, les TV, mais aussi ce qu'on appelle les set-top box, Donc, par exemple ce que vous retrouvez directement dans votre box free ou Orange. Comment est-ce qu'on construit un petit peu toutes ces applications avant de vous parler de comment on les construit aujourd'hui, je vais avoir besoin de faire un petit point sur comment c'était avant. Ici, vous avez le site de SysPlay tel qu'il qu était, ce qu'on appelle nous SysPlay V4, c'est dans les années environ 2018. Vous voyez un, un menu sur le côté, un autre menu en haut et du contenu qui s'affiche au milieu. Toutes ces applications, elles sont construites sur un modèle qui était un petit peu classique, c'est-à-dire le front il connaît, des, il connaît euh, les API back-end, et chaque front appelle chaque API back-end pour construire les contenus. Ici, euh, on a une organisation qu'on retrouve. Euh, les contenus ils sont ici, donc ça, c'est un endpoint API dédié pour récupérer chacun de ces, euh, de ces petites images avec le titre et tout ça. Pareil pour le menu. Et ça vous donne des applications qui ont une organisation qui est un petit peu figée, parce que tout est construit directement dans l'application. Euh, et ces, tout, le fait que tout soit construit dans l'application, ben, ça fait qu'on a beaucoup de logique aussi directement dans, le, dans le, chaque application. Ici, le menu sur la gauche, c'est un endpoint dédié d'une API. Et du coup, ben, le jour où ce endpoint est plus maintenu, ou en tout cas, on veut le faire évoluer, c'est compliqué parce que toutes les applications qui sont aujourd'hui dans la nature, elles ne peuvent pas changer. Pour construire un front-end, ici, on a un exemple c'est une, co une code base qui est commune. Et puis ensuite, on va avoir un peu de personnalisation pour chacun de nos clients. Et ensuite, il faut build toutes ces applications pour chacun des devices un petit peu spécifiques, donc les modèles de TV, les modèles de téléphone. Et ça nous donne à la fin toutes des bundles qui, sont, qui représentent chacune des applications. Ça nous fait plus de 100 apps différentes. Et donc à chaque fois qu'on veut faire une évolution, il faut rebuild toutes ces applications et il faut les resoumettre à validation des différents stores. Et certains, certains stores peuvent prendre jusqu'à plusieurs mois pour valider les applications, ce qui fait qu'on est assez lent dès qu'on veut faire quelque chose de nouveau. Donc Pour résumer, euh, avant, on avait les applications front-end qui construisaient leur interface en se basant sur plein d'applications, plein d'API back différentes et qui devaient connaître chacune d'entre elles, connaître les spécifications, les, récupérer les données et puis éventuellement il y avait des données, on ne savait pas trop d'où elles venaient, chacune les intégrait. Ça donnait de la logique qui était répliquée dans chacun des fronts, et puis euh, ça pouvait éventuellement lier à des comportements un petit peu différents si les, les logiques étaient comprises diffé différemment par chacune des équipes qui s'occupaient de maintenir ces applications. L'idée qu'on avait, c'était qu'il fallait qu'on change de paradigme pour pouvoir euh, développer beaucoup plus rapidement des changements et euh, li comment dire, développer l'idée par le back-end. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Donc pour faire ça... Pour simplifier et accélérer ces changements, l'idée c'était de faire un configurateur d'interface qui était géré par le back-end. Donc on a le client qui choisit comment il éditorialise sa page et le résultat il se transcrit directement dans l'application. La construction en elle-même de la page n'est plus décidée par l'application, elle est définie par l'équipe de contribution. Euh, pour faire ça, le client il choisit un petit peu chacune des strates ici. Donc nous, l'interface globale que vous retrouvez sur l'application, c'est ce qu'on va appeler un layout. L'équipe le, le, de contribution va choisir chacun des blocs. Nous, c'est ce qu'on appelle comme ça, c'est la ligne que vous retrouvez ici, et il va choisir ce qu'il va mettre dedans. En fait, il va dire, bah là, moi, je voudrais les informations de la page sur le programme je suis, euh, sur lequel je suis. Puis en dessous, je vais mettre des recommandations, par exemple, ou tous les épisodes. Ça, c'est et du coup, le, le rendu en front, il va être déterminé. Ensuite, par ce qu'on appelle des templates, donc le, le, toujours le contributeur, il va choisir ben, pour afficher euh, ma ligne, je vais mettre un grand carré ou alors des petits carrés euh, verticaux. Ou, euh, voilà. chaque, euh, chaque rendu est défini par l'équipe de contribution. Ce n'est plus du tout l'application qui pilote ça. Cette euh, génération de contenu qui est donc pilotée par le back-end, elle va inclure toute la personnalisation. Ici, typiquement, euh, on voit la page d'un euh, programme qui est Camelot, et en fait le rendu est généré par le back-end et on va avoir la personnalisation puisqu'on voit qu'il est dans mes favoris et on voit qu'il est dans la reprise de lecture puisque j'ai déjà consommé 50% à peu près de la vidéo. Le front, là, à ce moment-là, il n'a plus à savoir qu'il doit appeler une API pour regarder quelle est la consommation de la vidéo. Et Les informations sont directement envoyées par le back-end. En plus de ça, l'utilisation du layout et la, la personnalisation va nous permettre de faire de la segmentation on va se retrouver ici avec le choix de mettre des, des options. On va avoir une option par défaut qui est affichée pour tous les utilisateurs, et puis on peut dire, par exemple, les utilisateurs qui ont plus de 40 ans, on va leur mettre un, un layout différent, on va pouvoir leur présenter la page différemment avec potentiellement des contenus qui sont plus adaptés, ou en tout cas statistiquement, qu'ils consommeront plus. Pour résumer, avec la nouvelle architecture, on se retrouve avec des applications front-time qui n'ont qu'une seule API à appeler, qui va leur rendre qui va elle-même appeler toutes les API back qu'on avait déjà tout à l'heure mais qui va pré-générer le contenu dans un espèce de format unifié avec comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure ce qu'on appelle le layout qui est la page intégrale. Chaque strate qu'on appelle un bloc et chaque petite vignette va s'appeler un item. Et donc ce langage qu'on crée va permettre de faire une abstraction et donc va permettre au front de ne plus avoir à se soucier de qui il doit appeler derrière. Ça va aussi nous permettre de euh, de nous côté back-end de éventuellement changer des API et de faire ces changements instantanément sans que les fronts n'aient à se soucier des, des évolutions sur les endpoints d'API qu'on appelle ou simplement même la disparition potentielle d'une API qui va être remplacée par une nouvelle version. Quelques exemples un petit peu euh, du rendu de ce que ça donne. Euh, sur différents devices. Donc là, vous avez des rendus sur des PC, sur euh, des TV connectés, et ça, elles utilisent toutes la, la même chose, c'est-à-dire le layout qui va s'afficher sur leur device. Ensuite, on a quelques mobiles. Et voilà. Et donc, ça, c'est la théorie. Est-ce que ça marche en vrai Eh bien, oui, puisque c'est en production chez nous depuis euh, 2019 sur le web, et s'en est suivi ensuite toutes les autres applications au cours de 2019 et 2020. Donc, ce ce principe de layout est utilisé aujourd'hui chez nous. La conférence, elle s'appelle BFF et elle s'appelle pas Layout. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a changé entre temps et pourquoi aujourd'hui on n'appelle pas simplement le projet Layout et qu'on l'appelle le BFF Avant d'aller plus loin, je vais donner quelques définitions euh, afin qu'on soit raccord un petit peu sur, euh, sur ce qui se passe. Parce que, ce pas des définitions qu'il faut prendre dans l'absolu, c'est plutôt que, soit, que vous compreniez un peu de quoi on parle ensuite. La première, ça va être la notion d'API Gateway. La notion d'API Gateway, c'est un point d'entrée unique pour toutes les applications front-end. Ça, c'est un premier point qui est important, c'est l'idée de dire que les applications front elles n'ont plus à connaître plein d'API REST back-end et de savoir ce qu'il faut en faire. Elles n'ont plus qu'un seul point d'entrée. Et La deuxième définition que je veux donner, c'est la notion de back-for-front. Donc là, vous reconnaissez le symbole de BFF, qui n'est pas que best friend forever et du coup, l'idée, c'est de ne gérer la logique qu'une seule fois dans le back-end plutôt que sur chaque application front. Donc ça, c'est vraiment le, la composante core de notre projet, c'est de dire, plutôt que de dupliquer les logiques plein de fois, d'avoir potentiellement des erreurs et des différences de comportement, toutes les logiques elles vont être présentes une seule fois et gérées par une seule entité. Du coup, on voit bien que le layout, il se transforme et il devient le BFF, il va essayer de gérer tout ce que faisait avant les applications front. Donc, pour faire tout ça, ben, il va plus se contenter de générer uniquement la page, il va générer d'autres choses. Typiquement, le menu que vous aviez en haut sur Sysplay avant, ben maintenant, c'est aussi lui qui va le gérer via une, un nouveau endpoint sur le BFF qui s'appelle la navigation et c'est ce qui nous permet de générer les menus. De la même manière, on va abstraire les contenus et plutôt que d'appeler chaque API, on va avoir un niveau d'abstraction et on va avoir des navigation group et des navigation entry. Ce qui nous permet, en fait, de bah, générer le menu pour chaque front sans qu'ils aient à se poser de questions. Un autre exemple, le player. Je rappelle qu'on est une entreprise qui fait du streaming, donc le player, c'est un élément qui est très important. Et le player, il va se transformer aussi en layout. La différence, c'est que pour faire le player, on a introduit un nouveau type d'item, plutôt que les petits items qui étaient des vignettes avant, maintenant on a un item qui fournit des assets vidéo qui permettent de lire la vidéo. Un exemple concret de ça, le player qu'on retrouve ici, on a bien un premier bloc, comme je vous ai montré un petit peu avant, avec des assets vidéo qui sont fournis qui permettent de lire la vidéo, et sur le côté, un autre bloc qui s'affiche plutôt qu horizontalement, verticalement, et qui permet d'avoir des vignettes qui vous présentent la suite de la lecture qui arrive. Avoir un BFF et donc pouvoir gérer les comportements, ça va aussi nous permettre de contrôler le comportement des utilisateurs. Typiquement, il y a des choses qu'on ne veut pas laisser faire à tous nos utilisateurs. On va vérifier que l'utilisateur, quand il demande à afficher une page, il est bien connecté et il a bien un profil sélectionné. Sinon, plutôt que de lui afficher la page qu'il demande, on va lui forcer l'affichage des profils, et donc il va devoir sélectionner un profil pour continuer à naviguer. Pareil, on va essayer de vérifier s'il a bien souscrit à une offre ou si la page, simplement, elle existe. Sinon, on peut le rediriger vers la home. Et enfin, on peut afficher la, la page qu'il souhaitait. Il y a d'autres choses encore que le BFF fait, mais c'est surtout un BFF qui est en devenir. Aujourd'hui, tout n'est pas géré. Mais d'autres exemples, typiquement, ça va être la, le download, la, le téléchargement. Quand un utilisateur veut télécharger une vidéo pour la consommer online, c'est le BFF qui va fournir les assets vidéo à lire et qui va fournir quelles sont les informations à afficher dans votre application, une fois que vous serez hors ligne. Pour euh, continuer, on va parler un petit peu d'un cas de qui nous est arrivé et de comment ça se comporte d'avoir un BFF dans la vie réelle. Mais comme tout à l'heure, je vais vous donner une définition avant. La définition, c'est SPOF. SPOF, ça veut dire Single Point of Failure. L'idée, c'est que dans un, quand dans un système et dans un, vous avez un élément qui, si il arrête de fonctionner, met en péril tout le système, alors cet élément, c'est un SPOF. Je vous parle de BFF qui est une API Gateway qui concentre tous les appels des applications front et de SPOF. Vous, vous doutez bien qu'à un moment, il nous arrivé quelque chose qui n'était pas très chouette. Je vais vous parler pour ça de l'Euro 2020. L'Euro 2020, c'est un événement qui a eu lieu euh, il y a, donc, en 2021 à cause du Covid, bref. Et c'est un événement où c'est des matchs de foot qui étaient diffusés sur M6, et donc tout passait par le BFF pour diffuser ces matchs de foot et pour afficher les applications. Je vais expliquer quelques notions de cloud, je sais que Pascal en a un petit peu parlé avant aussi. Euh, je vous parle, donc, pour, de, pour déployer notre application, on utilise du cloud et donc on utilise des, des clusters Kubernetes. Pour faire ça, l'application, pour faire simple, elle est, dé est déployée sur des pods, donc des petits serveurs. Pareil, je disais que je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas très important ici. Mais quand quelqu'un demande à afficher une page, euh, c'est un pod qui traite la requête et qui, lui, et qui lui envoie une réponse. Quand plein de gens essayent d'afficher de des, des, euh, des pages, les pods se remplissent et donc deviennent euh, inopérants, ils sont déjà occupés, il y a d'autres pods qui commencent à traiter les réponses, et puis nous, on ramène des nouveaux pods parce qu'il a besoin, il y a de plus en plus de gens qui arrivent, donc il y a de plus en plus de réponses à traiter. Les pods, ils arrivent assez vite, quelques minutes. Quelques minutes, quand il y a des millions de gens qui essayent de voir une match de, un match de foot en même temps, c'est très long. C'est vraiment très long. Ici, vous voyez euh, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça, c'est nos courbes de trafic. Le premier, les deux premiers petits pics, c'est une soirée normale. C'est qu'est-ce qui se passe quand des gens viennent le soir, on voit la consommation qui monte, ils viennent regarder leur programme, ils redescendent. Le pic à droite, c'est le match de foot, le samedi et le soir. Le graphe, l'échelle, elle n'est pas très visible. On a l'impression que ça monte un petit peu doucement, mais non, pas du tout. Il y a, il y a un truc qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, ce n'est pas une courbe qui progresse. C'est littéralement des murs. Il y a, donc chez nous, on appelle ça les murs de connexion. Ici, en l'espace de deux minutes, la consommation et le trafic sur nos sites fait un x5. Donc, il y a d'un coup cinq fois le nombre de gens qui consultent normalement le site et qui, qui viennent. Et ensuite, donc ça, c'est au pic de 20h, c'est le pré-match. Et au pic de 21h, quand le, le, le match débute, en deux minutes, on refait x4 encore sur la population. Ce qui fait qu'en quelques temps, on a fait x20. Ça, ça a deux effets. Donc encore une fois, ça fait un petit peu effet, euh, écho à ce que disait Pascal hier. Il y a deux effets principaux qui vont ralentir notre application. Le premier, que vous voyez euh, en violet, c'est ce qu'on appelle le queuing. Pascal en parlait un petit peu, il me semble. En gros, l'idée, c'est que toutes les requêtes, en attendant que les pods arrivent, elles sont obligées d'attendre. Et donc, le temps que la, la requête soit traitée par un pod qui, soit dis, qui est disponible, la requête, elle va peut-être attendre une seconde avant d'être traitée. Et donc, l'utilisateur, derrière, lui, il attend forcément au minimum une seconde avant que la requête soit traitée. En plus de ça, c'est ce qu'on voit en vert. Donc, ça, c'est la courbe globale du temps de réponse. Et en vert, on voit que PHP, y ralentit. Pourquoi est-ce que PHP y ralentit PHP, y ralentit à cause de quelque chose qu'on appelle le throttling, c'est-à-dire que quand un un pod il traite trop de requêtes en même temps, il va ralentir. en fait, Indépendamment, même s'il essaye de faire ce qu'il peut, il n'y a plus assez de CPU, et donc le temps de réponse il va simplement être beaucoup plus long. Ça, c'est un des premiers problèmes qui peut arriver. Mais un deuxième problème qui peut nous arriver, c'est qu'il y a une dépendance qui peut aussi, elle, ne pas suivre le scaling du BFF. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une de ces dépendances Typiquement, j'en ai pris une au pif, euh, no finger pointing, comme on dit chez nous, il sait, on, est, on, on travaille tous ensemble. Si l'une de, de ces dépendances meurt, qu'est-ce qui se passe pour le BFF Comment lui, il doit se comporter Et comment il peut faire pour répondre quelque chose d'intelligible aux applications fontes? Ça, c'est tous des problèmes qui ont pu causer euh, la mort du BFF, je vais dire la mort en caricaturant, mais en tout cas, le fait qu'on n'arrive plus à répondre en un temps raisonnable des réponses intelligibles aux applications frontes et donc, en fait, on se retrouve bloqué dans la navigation. Notre but en tant que BFF, c'est de toujours arriver à répondre quelque chose d'intelligible rapidement aux applications frontes. Pour faire ça, on a mis en place plusieurs solutions. La première solution qu'on a mis en place, c'est l'idée d'avoir un layout qui est caché. Donc Devant le cluster Kubernetes, on a un CDN. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en cas d'événement où on sait qu'on va avoir des millions d'utilisateurs qui vont venir, on va leur dire attendez, arrêtez d'appeler le cluster comme vous le faisiez avant, appelez une version alternative. Et donc, dans notre cluster, on a un petit pod à côté qui, lui, ne fait pas grand-chose. Mais la différence, c'est qu'il enlève la personnalisation et il dit ben, moi, cette réponse, elle va bien pour, pour les gens quand ils n'ont pas besoin de personnalisation et vous pouvez la, la mettre en cache. Donc, le, la première personne qui arrive utilise le pod qui est caché. Il envoie la réponse dans le cache et tous les autres derrière, en fait, c'est le CDN qui ramasse. Tant pis pour lui, mais il est là pour ça. Et chacun, des, chacun des, des autres utilisateurs va avoir la même réponse que le premier. Le cluster, il est ainsi épargné et les réponses sont délivrables rapidement. L'autre contournement qu'on a pu mettre en place, c'est le prescaling. Donc le prescaling, c'est de dire je sais qu'il y a un événement euh, qui arrive. Et donc, à 20h, il y aura beaucoup de monde. Donc à 19h55, eh ben, j'ajoute plein de pods en prévision. En faisant ça, on a le temps quand même de voir la charge monter et de dire, bon, ben, setup, il y a encore des pods qui doivent arriver parce que la charge continue à de monter, mais au moins on a de la réserve. Ça, c'est deux solutions qui fonctionnent bien. Le problème, c'est qu'elles sont encore extrêmement manuelles. Moi, je n'ai pas envie de, me, de savoir à quand les clients ont des événements et de devoir programmer des choses pour, à mettre en place à chaque fois que quelqu'un a fait un match de foot. Donc l'étape d'après, ça a été de dire, ok, Maintenant, ça suffit, on va essayer de faire en sorte que tout soit automatique. La première solution qu'on a trouvée, c'est d'utiliser du style cache. Donc, le style cache, c'est quoi C'est que quand dans le BFF, on appelle des API qui nous fournissent du contenu, on va mettre une étape de cache. Et si jamais l'API, elle n'arrive plus à suivre parce qu'on a trop de requêtes, ou on n'a pas la réponse pour quelle que soit la raison, ça peut être une coupure réseau, elle qui meurt, ou n'importe quoi, et bien on va utiliser la précédente réponse qu'on avait en cache. Ça, c'est assez chouette parce que du coup, on est vraiment indépendant de l'état de santé de l'API qui est derrière. En revanche, le problème, c'est qu'il faut qu'on ait le contenu dans le cache. Si le contenu, il est tout neuf, on ne l'a jamais dans le cache et donc on ne peut pas l'afficher. Une autre solution, qui est un petit peu abstraite, euh, expliquée comme ça, mais c'est d'avoir un comportement dégradé. Donc pour faire ça, qu'est-ce que j'entends par là L'idée, c'est qu'on va essayer au minimum d'exploiter les données des API qu'on consulte. Plutôt que de se demander quels sont les paiements qu'a fait l'utilisateur et d'exploiter les données directement, on va plutôt se poser des questions assez logiques et bêtes, c'est « est-ce qu'il a payé ?» Et là, du coup, au niveau de notre métier, quand on détecte qu'on ne sait pas s'il a payé, on va adopter un comportement minimaliste en disant « oui, dans le doute, il a payé ». Ça, c'est un petit peu abstrait, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de se poser les questions les plus simples possibles et surtout des questions métiers, plutôt que de consulter les données que nous renvoient les API. Je vais introduire une autre petite définition maintenant. C'est le circuit breaker. Donc, le circuit breaker, c'est un pattern qu'on a utilisé. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est d'arrêter de faire quelque chose quand on sait que ça va échouer. Comment est-ce qu'on sait ça? Ben, on monite nos API. Et, en tout cas, les API qu'on appelle. Et quand on détecte que l'API qu'on appelle, une des API qu'on appelle, commence à échouer, à un ratio qui est beaucoup trop important pour nous, on se dit, ça ne sert à rien l'API ne va pas arriver à nous répondre en temps et en heure, et plutôt que de perdre du temps à essayer de l'appeler, on va simplement arrêter de l'appeler et on va utiliser les comportements dégradés ou le stale cache qu'on pouvait avoir. Donc ça, ça implique d'avoir déjà une idée de la consommation et une idée de, des degrés qu'on peut tolérer en erreur des API, mais c'est important puisque ça va, nous permettre, ça va permettre potentiellement à l'API qui est derrière de lui laisser un petit peu de répit pour elle scaler et pouvoir nous répondre assez vite derrière. Enfin, la dernière solution dont je vais parler, c'est celle que j'appelle le fallback. Donc, le fallback, c'est l'idée, c'est comme un petit peu tout à l'heure avec le de cachet, d'avoir un petit cron sur le côté dans notre cluster. Et ce cron, il va régulièrement mettre sur, en dehors du cluster euh, des réponses préenregistrées, dépersonnalisées, des pages principales de l'application. Quand un utilisateur appelle euh, pour afficher une page, le CDN, lui, ce qu'il fait, c'est qu'ensuite, il appelle le cluster. Si jamais le cluster n'est pas en mesure de répondre, soit parce qu'il n'a plus de pods ou simplement parce que le cluster en lui-même a des soucis de réseau ou quoi que ce soit, eh ben pardon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter S3, donc un service de stockage de fichiers, et demander est-ce que la page que l'utilisateur a demandé, elle est disponible, est-ce qu'elle a été pré-générée Et si c'est le cas, eh ben dans ce cas, on va afficher cette réponse. Donc c'est... L'avantage, c'est qu'on peut avoir toujours une réponse disponible, même si elle est dépersonnalisée, elle est dégradée, mais au moins l'application continue de fonctionner et on peut continuer d'essayer de naviguer au maximum. En plus de ça, ça nous permet d'avoir un espèce de layout qu'on appelle d'erreur. On enregistre un espèce de layout par défaut qui affiche un message d'erreur. Donc si ici le cluster ne répond plus du tout pendant un certain temps, on est capable d'afficher quelque chose aux utilisateurs et ce n'est pas aux applications d'avoir à gérer cette, ce message d'erreur. Voilà, ça c'est le BFF. En général, et la résilience. Maintenant, on, est, on voit qu'on est toujours capable de répondre quelque chose au front, mais ce dont on va parler ensuite, ça va être de quels sont les impacts de tout ça, parce que changer tout le design qu'on voyait avant, sur, avant d'avoir un layout et le fait que les applications appellent chaque API maintenant indépendamment, qu'est-ce que ça change d'avoir ce BFF Un truc qui est souvent, et qui a souvent été le cas dans l'entreprise, c'est qu'on avait une petite guéguerre entre les gens qui faisaient du PHP et les gens qui faisaient du JavaScript. Aujourd'hui, avec ce changement de paradigme et l'idée d'avoir un back for front, eh bien, ça a un petit peu changé la donne. on essaye vraiment, On est plutôt dans une co-construction, et on, a vraiment, euh, un, on, on fait un meeting deux, une fois toutes les deux semaines avec tous les leads des applications front, et l'idée, c'est vraiment de co-construire l'API et d'évaluer leurs besoins. C'est un peu ce que disait Olivier dans sa présentation, on est au service des fronts. L'idée, c'est de leur simplifier le boulot au maximum. J'ai deux témoignages ensuite de, de lead front, euh, de, des effets qui ont eu le BFF sur euh, leurs applications. Le premier, c'est que le fait de ne plus avoir des règles métiers euh, de leur côté, ça a permis d'alléger les applications et le code, et par exemple, le player est plus performant, il se lance plus vite. Un deuxième témoignage, c'est qu'en plus de la performance, c'est le fait d'avoir centré de toutes les règles métiers, et bien eux, c'est beaucoup de code en moins. Ils n'ont plus à se souci, en fait. Hum, on pourrait caricaturer ça en disant que chaque application front, elle fait du, elle fait plus que du CSS. Nous, on pourrait lui renvoyer du HTML et elle se contente d'afficher. C'est un petit peu réducteur dit comme ça, mais en fait, c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est de se dire L'application, son principal objectif, c'est de se concentrer sur l'UX et l'UI. Cette utilisateur, il est la meilleure expérience possible. Elle ne devrait pas se concentrer sur la gestion des règles métiers. En plus de ça, ça a aussi renforcé un petit peu la collaboration avec les, API, les autres API du BAC. Historiquement, chaque API était développée dans son coin, avait sa propre documentation, la mettait dans la nature et les, et les frontes venaient la consulter un petit peu indépendamment. Chacun était à son propre niveau d'avancement. L'avantage ici, c'est que du coup, il n'y a plus qu'un seul interlocuteur. Les API, les API du bac parlent avec le BFF et, et discutent ensemble de quels sont les, les endpoints à développer et comment on peut les faire évoluer. Vu qu'il n'y a plus qu'un seul utilisateur un, un de leurs API, l'avantage aussi, c'est qu'on peut faire évoluer les choses très rapidement. On peut se mettre d'accord et dire, bon, ben, demain, on change un paramètre, on le fait le déploiement simultanément, c'est bon, c'est fini. Les autres API sont beaucoup plus indépendantes et peuvent évoluer assez vite. Le problème de tout ce pattern, c'est qu'en fait le BFF au milieu, eh ben, il devient un petit peu un goulot d'étranglement, parce que tout doit passer par le projet pour pouvoir être mis à disposition des applications front. Alors, tout n'est pas aussi sombre que ce que ça peut en aller, l'air, parce qu'une fois qu'on a fait les branchements et qu'on donne les, les réponses que peuvent nous, nous donner quelques collègues du, du bac aux applications front, et eh ben ensuite ils sont libres de faire évoluer le, le format de réponse ou les données qui sont renvoyées. Nous, on ne fait que passe-plat sur beaucoup de données. Donc, je vais conclure, mais avant de conclure, il y a pas mal de choses dont je voudrais encore parler. C'est sur la suite. Donc, d'abord, un petit résumé. On a vu qu'avec le Back for Front, on pouvait faire pas mal de choses. On pouvait créer des fronts qui sont configurables, on peut centraliser les règles métiers, on peut gérer l'absence de données, être résilient à la perte de beaucoup des API, et aussi à la perte de nos propres API. On va faciliter le développement des applications puisqu'elles vont se concentrer sur leurs problématiques d'interface et du X. Et surtout, on a vu aussi que ça permet de renforcer la cohésion et la co-construction des API entre les fronts et, le et le BFF, et le BFF et le BAC. En plus de ça, on a pu voir que malheureusement, ça entraîne des complexités sur le fait que le BFF, ce soit un SPOF. C'est-à-dire qu'il devient vraiment le point central et névralgique, donc autant quand on essaie de développer que quand il peut y avoir des soucis et quand il y a de la charge. C'est lui qui doit encaisser tout ça. En plus de ça, un point qui est un petit peu important, c'est que du coup, au fur et à mesure qu'on développe le BFF, il y a de plus en plus de complexité qui rentre dans le projet, puisqu'il y a toutes ces règles métiers à incorporer et tout plein d'API back à appeler. Cette complexification, eh ben, ça va faire un petit peu écho à la conférence qui avait lieu juste avant. Ben, ça a lieu à beaucoup de refactoring qui a lieu en cours du temps, en fait, des, petites, des petites améliorations qu'on essaye de faire, parce que le scope il a beaucoup changé entre le passage d'un layout au passage du BFF. Ensuite, il y a pas mal de pistes encore pour améliorer le BFF. La première chose qu'on voudrait faire, c'est utiliser du versionning. Le versionning, exactement comme ce que vous pouvez vous attendre quand vous parlez de Symfony, c'est du SEMVR, c'est avoir un numéro de version. Pourquoi on veut faire ça Parce qu'aujourd'hui, quand on fait évoluer le projet, on se retrouve à ajouter des nouveaux champs et des fois, on veut supprimer des champs. Comme je vous l'ai dit, les nouvelles applications, elles peuvent mettre des mois à arriver sur le... en, en ligne. Et puis, vous-même, quand vous avez une application sur votre téléphone, il n'y a rien qui vous force à la mettre à jour. Et donc, du coup, on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent des vieilles versions des applications et donc forcément des vieilles versions du BFF qui est appelé et qui est interprété. Utiliser du versionning, ça nous permettrait de faire des versions long terme support, donc LTS, et donc d'avoir de dire, cette version de l'API, elle est supportée encore pendant deux ans. Ensuite, on peut faire des petites versions mineures qui vont ajouter plein de nouvelles features, et donc les fronts sont libres, c'est libre à eux de se dire, ben bah, moi je migre sur cette nouvelle version, et je sais que cette version ne elle, elle va pas rester disponible longtemps, donc il faudra que je fasse l'effort d'intégrer les changements, et éventuellement de supprimer les champs utilisés dans, par les nouvelles versions. L'importance d'avoir le LTS, c'est parce que on a des applications, comme je le disais, qui peuvent rester longtemps en prod et donc on n'a pas la main pour les faire évoluer. En plus de ça, on a d'autres choses dont on voudrait faire. On voudrait faire par exemple la gestion des formulaires. Jusqu'ici, tout ce que je vous ai dit, c'est que le BFF il se contentait d'afficher des informations aux applications front. Tout va dans un seul sens. L'utilisateur demande d'afficher une page, nous on récupère toutes les données et on lui affiche, mais jamais dans l'autre sens. Donc, une problématique qui va se poser, qui va être assez intéressante, c'est comment est-ce qu'on intègre un petit peu l'affichage et la configuration de ces formulaires, mais aussi le traitement des données. Comment est-ce qu'on va faire pour dire, bon, ben maintenant, il faut que je rentre tous les champs de ce formulaire, que je les envoie aux différentes API du bac qui ont besoin de traiter ces données, et comment je processe les réponses ensuite pour les afficher au front. Donc tout ça, c'est une, une problématique qui n'a pas encore, euh, qui, qui, dont, auquel on pense, mais il n'y a absolument aucun développement. C'est vraiment des idées pour la suite. Et enfin, la dernière, euh, le dernier point qui va être assez un petit peu important pour nous, et parce que, comme je vous le disais, avec l'événement de l'Euro 2020, c'est quelque chose qui nous a posé problème, et puis on a des Ops qui nous poussent beaucoup là-dessus, c'est éventuellement de décorréler la partie BFF et de l'API Gateway. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Le BFF, on a dit que c'était la, la concentration des règles métiers, et l'API Gateway, pour moi, c'est un peu celui qui va gérer la charge et le, tout le pic de trafic. Donc, une idée, ça serait de dire que le BFF, il reste d'un côté, il traite les règles métiers et il peut être mis en cache, tandis que l'API Gateway, elle est de son propre côté, elle gère la charge et elle se contente de récupérer les réponses du cache, éventuellement de faire un petit peu de personnalisation et ensuite de renvoyer la réponse aux applications du front. Et pour faire ça, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'options. On a exploré des choses il y en a eu des conférences qui en parlaient comme Roadrunner. Mais ça n'a pas donné des choses niérobolantes pour l'instant. Donc on n'avait pas encore FrankenPHP peut-être qu'on utilisera, on fera des tests. Mais une des pistes qui est la plus probable, malheureusement, c'est probablement de réécrire l'API Gateway dans un autre langage comme Go. <rire> Ou Rust, il y en a ici qui aiment bien ça, mais bref, c'est des pistes. Peut-être qu'on trouvera des solutions qu'il faut qu'on creuse PHP. Aujourd'hui, on n'a pas d'idée encore pour l'instant. On a essayé des choses, mais il n'y a rien qui nous permette, malheureusement, d'être résilients. C'est aussi pour ça qu'on a dû implémenter toutes ces règles de fallback pour être sûr de répondre aux API en temps et en heure avec une réponse intelligible le maximum possible. J'ai été un petit peu vite, je pense, mais ce n'est pas grave. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté, mais avant qu'on finisse euh, la conférence, je voulais insister sur le fait qu'on ait un blog technique, parce que comme je l'ai dit, ici, on, je survole beaucoup de notions de choses qu'on fait, mais sur le blog, on arrive à rentrer un petit peu plus en détail sur plein de, de choses, et c'est un chouette moyen de, de, de voir un petit peu ce qu'on fait. En plus de ça, je vais faire une petite slide sur tous les gifs qui ont été utilisés et de quels films et séries ils sont issus. Et voilà, s'il y en a qui ont des questions, je pense qu'on a un petit peu de temps. Et n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le QR code qui a été fourni déjà 653 000 fois pour aller donner un avis sur les conférences. Merci à tous. Nous avons effectivement 5 minutes pour des questions. Bonjour, merci pour la conférence. Est-ce que le BFF, on pourrait l'assimiler à une sorte de SSR un peu spécialisé Ou est-ce que l'état d'esprit est réellement différent Non, je pense que c'est un petit peu corrélé. On a du SSR sur les applications web, en plus de ça, qui, elles, appellent le BFF. Mais c'est vrai que je pense que ça ressemble un petit peu à ça, en fait. Mais sauf que l'avantage, c'est que du coup, ça s'applique quel que soit le type d'application, y compris pour du mobile, de l'embarqué, n'importe quoi. Question tout à l'heure. <rire> ouais. Salut, euh, merci pour la conf. J'avais juste une question par curiosité. Vous avez mis combien de temps du coup pour faire ce, ce switch Alors c'est vrai que je ne le dis pas explicitement, mais en fait le switch il a pas été fait instantanément. C'est vraiment quelque chose qui a été fait petit à petit. On a mis en place le layout initial et ensuite c'est quelque chose qui a été, comme je disais, un petit peu co-développé. On s'est dit, bon ben, si maintenant on gérait la navigation, hop, on gère la navigation. Si maintenant on faisait le téléchargement, hop, on fait le téléchargement. Et c'est quelque chose qu'on continue de construire, en fait. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on voudrait faire dans le BFF mais qu'on fait pas et qui, c'est ce qu'on se retrouve à embarquer au fur et à mesure. Ce qui donne un petit peu un état bâtard avec des, des applications qui, ont, qui gèrent déjà des nouveaux endpoints, tandis que d'autres continuent d'utiliser nos vieilles API et n'utilisent pas encore le BFF sur certains trucs. Une autre question Il y en a devant, oui, des questions. Hello, tu as parlé au début de la. Du téléchargement des assets et des vidéos notamment, oui. euh, avec un BFF on n'a pas un risque d'avoir le, le, le téléchargement de la, de la vidéo qui double la bande passante une fois vers le BFF. Alors effectivement c'était comme je dis je survole beaucoup de choses, le BFF il va donner uniquement les informations de où se trouve la vidéo, en lui-même le, le téléchargement il passe pas par le BFF, effectivement ça serait beaucoup trop long. On a des, ser des serveurs dédiés, des CDN qui, peuvent qui gèrent les assets vidéo. Bonjour, euh, super conf. Euh, J'avais une question. Est-ce que là, on n'a pas une espèce de finalement d'énorme retour en arrière sur euh, bah, la période où on était full API avec euh, tout euh, côté tout en soit code euh, iOS ou, euh, ou Android et puis après des applications front en JS et du full API là, finalement, on vient vers des web view, où finalement, toutes les applications sont juste un navigateur euh, simplifié qui appelle un, un site euh, mmh. sur serveur et des problématiques de cache traditionnelle, on pourrait mettre un Enfin, on revient vraiment sur de la navigation, quelque chose d oui. que vous avez traité de manière assez euh, smart et voilà, euh, industrialisée, mais sur des problématiques euh, hyper complexes de web. Euh, où, euh, oui. je, comp je comprends tout à fait ta remarque. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le BFF, il, son seul métier, c'est comment est-ce que j'agrège les autres métiers mais en lui-même, il ne va pas traiter de la problématique de paiement, il ne va pas traiter de la problématique de reprise de vidéo, il ne traite pas de comment est-ce que j'enregistre et quels sont les règles métiers de est-ce qu'une vidéo elle est terminée ou non, ce n'est pas à lui de faire ça. C'est vraiment tous les autres API backend dont c'est le rôle en fait. Et donc ce métier, il est vraiment dispatché à, à travers plein de services différents. Lui, il a juste une rôle de glue et de se dire, OK, bon, ben... Bah, Maintenant, pour afficher une vidéo, ça a c'est par exemple, 10 minutes. Je sais que l'auteur, on, on me dit que le théâtre, il en a regardé 5 minutes. Je dis, ben, ça fait 50%. Et c'est sa seul règle métier, en fait. Donc, effectivement, on se retrouve avec une seule API, mais derrière, mé le métier, il est quand même bien distinct. Et nous, c'est quelque chose dont on, on essaie d'être assez vigilant à se dire, non, le BFF, ça ne fait pas son métier. Son métier, c'est d'être au minimum, on essaie de le réduire au minimum, justement, pour éviter cet effet-là. On a le temps pour une dernière question. Une là-bas. <rire> euh, merci pour le talk. Euh, avant, du coup, vous appelez plusieurs API, donc chaque bloc était était un peu indépendant et appelait les API de manière euh, parallèle. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas eu des pertes de performance du fait que vous appelez, en fait, euh, vous avez peut-être des appels à pays plus gros puisque vous récupérez tout le layout avant de pouvoir afficher les, les blocs C'est une question tout à fait légitime et en fait, simplement, je ne pas, suis pas rentré dans les détails, mais on va pouvoir en parler un petit peu. Euh, pour, gérer ces, pardon, pour gérer ces problématiques de performance, en fait, tout le, le code du BFF, c'est de la synchrone. On utilise le moteur Tornado. Donc il y a eu des, plusieurs conférences de Benoît Viguier qui est ici présent <rire> et qui a expliqué un petit peu comment ça se passe. Et donc, tous nos appels, il n'y a rien de séquentiel. On ne parallélise un maximum de choses. Ce qui fait qu'en fait, on reste dans des temps de réponse qui sont assez raisonnables. Alors que pour un appel au BFF, on fait entre 10 et 20 appels à différentes API. Très bien. Je pense que. Merci Valentin. Ben, Pour merci la suite, à vous. On se retrouve dans la salle d'à côté. Mmh.